Salut à tous, j'espère que vos vacances se passent bien, les miennes sont terminées depuis un petit moment. Je voulais profiter d'un petit temps que j'avais pour vous présenter un jeu qui s'appelle Chicory. C'est la dernière création de Greg Lobanov, c'est sur Kickstarter en ce moment, et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer une démo, c'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée, je le redire une paire de fois je pense pour, pour être bien clair. Mais ça reste un projet qui m'intéresse parce que Greg Lobanov, c'est celui qui est derrière WanderSong entre autres. Et WanderSong, c'est un jeu qui est sorti sur, euh, sur Switch récemment, et qui était sorti sur Steam un peu avant, qui m'avait beaucoup plu, un jeu très coloré, très très beau, un, un bel indie game comme on aimerait en voir plus. Donc voilà, je me suis dit, Shikori, ça vaut le coup d'œil. Et euh, c'est un projet qui est déjà financé, en plus, il a plus vraiment besoin de publicité. puisque euh, il a eu un succès très très rapide sur Kickstarter. Je suis en train de regarder, il lui reste 23 jours euh, avant que le projet soit terminé. Il est déjà presque au double de son financement initial. Par contre, pour une release date qui n'est pas avant 2021. Donc, euh, je suis pas trop, trop fan de, de baquer des jeux qui, qui sortent dans dans plus d'un an on va dire déjà un an c'est beaucoup pour tout ce qui est jeux de société mais la démo est là donc je vous la montre là on passe une, une courte introduction pour vous voyez un petit peu le style graphique euh, c'est une histoire de, de couleurs hein. euh, vous allez voir très vite tout se joue là dessus mais pas comme au, dans Wonder Song où, où on chantait finalement là on est sur euh, sur un monde qu'on va pouvoir peindre à volonté vous voyez là par exemple je suis en train de bah, maintenant de dépoussiérer mais rapidement je vais devoir me retrouver à peindre en fait puisque le monde autour de moi va partir en cacahuètes et finalement les couleurs vont disparaître. Voilà, ça va être à moi de les retrouver. Dans cette démo, vous le verrez, on n'ira pas très loin, parce que j'enregistre cette séquence après le gameplay que vous allez voir, pour des raisons que vous allez comprendre en regardant le gameplay. Voilà, je tenais juste à vous expliquer ça, à vous montrer un petit peu le, la beauté du monde quand il est coloré, mais il n'est pas coloré longtemps. Donc on va se lancer, je vous spoil pas du coup euh, toute cette introduction. Et on passe directement à l'action tout de suite. Alors j'avais juste avancé un petit peu histoire de, de passer le tutoriel et, et de voir à quoi ça ressemblait. Le principe c'est qu'on a un petit peu le, le chien à tout faire, là ça c'est notre petit personnage. Et on est le... ouais l'homme à tout faire de Shikori qui est donc le, la personne qui détient le pinceau que j'ai dans les mains là. Et qui, euh, qui colorie un petit peu tout le monde. Sauf que d'un seul coup toutes les couleurs vont disparaître comme vous le voyez, les quelques tâches c'est moi qui les ai faites. Et Shikori va disparaître par la même occasion. Donc nous on va récupérer son pinceau et on est à la recherche de bah, de Shikori pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Le curseur, je l'ai là, je joue à la manette pour faire moins de bruit avec mon, mon clavier mécanique. Euh, donc je peux peindre tout ce que je veux dans plusieurs couleurs, j'imagine que je débloquerai les, plus, les couleurs avec le temps. Sachant que ce n'est qu'une démo, hein, donc je ne sais pas jusqu'où ça va. Et ça va avoir des effets sur, euh, sur mon environnement. Ici par exemple, si je peins ça, ça devient un champignon sur lequel je peux rebondir. Euh, oui, ça faut y aller de l'autre côté, donc je ne pourrais pas vous montrer. Euh, on peut aussi couper des arbres avec certaines couleurs. Et voilà pour l'instant on sait pas beaucoup plus, je sais aussi qu'un petit peu à la, à la manière d'Animal Crossing, euh, le bonnet je l'ai débloqué, tout ce qui est euh, couvre-chef on les débloque, et le mon haut, alors celui-là je ne l'ai pas dessiné mais j'en avais dessiné un, je crois que je peux vous les montrer, euh, alors ça ce sont mes couvre chefs et vous voilà ça c'est mon œuvre d'art je vous avoue qu'avec le gros pinceau et son couleur, je pas très inspiré. Mais voilà, on en débloque pas mal assez vite pour plus qu'on cherche un petit peu. Et voilà, euh, ouais, c'est le petit plus. Et la couleur des vêtements, en fait, je me suis pas moi-même. Euh, ça marche pas forcément à tous les coups. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va pas bien réagir. Là, vous voyez, j'arrive à me peindre le visage mais pas les vêtements. Donc bon. Voilà, alors j'ai rencontré une espèce de piaf qui m'a dit que Shikori était sûrement dans le coin. Et bah, le coin, on y est. Alors moi, ça me fait forcément euh, penser à des vieux titres Zelda. Mais euh, Avec des mécaniques différentes, donc on peut interagir avec le monde aussi quoi. Donc là vous voyez que l'arbre je, je vais le rétrécir à coup de peinture. Et ensuite il va me servir de pont. Ici j'ai aussi un, un champignon. Ah d'accord. Alors comment. Est-ce qu'en effaçant. Ouais. Je pense qu'il faut se me mettre dessus, que je me mette dessus. Je fasse ça. Et là. Je suis dessus ou pas Non, je suis pas dessus. Euh, bah zut alors. C'est parce que je l'ai mal fait Ah, il m'a fait sauter là. Okay. Il m'a pas fait sauter comme je voulais. Alors, je sais pas si c'est vraiment possible en fait. Si je m'avance vraiment sur le bord, comme ça. Non. Soit. On va avancer. Ah non, c'est peut-être avec le champignon qui est là qu'il y aura quelque chose à faire. Par exemple, si je fais ça. Voilà. Et là, on va pouvoir aller chercher le trésor. Souvent, si on découvre chef, Ah, du coup j'ai plus de chapeau, hein. et pour descendre je me dis qu'il faut utiliser ça. Ah, okay. Alors moi je voulais parler de ce jeu d'abord donc comme je l'ai dit parce que le, les développeurs m'ont envoyé une démo et que, et que du coup j'estime que c'est la moindre des choses de, de, de montrer aux gens ce, leur travail, mais aussi parce que des Kickstarter de jeux vidéo, je sais pas si vous êtes euh, très familier de kickstarter mais c'est aujourd'hui un site où, où les projets de jeux vidéo euh, fourmillent, il hein, y en a vraiment énormément. Et la plupart, soit ne vont pas au bout, soit euh, quand ils vont au bout, on donne des résultats assez mitigés. Euh, on l'a vu d'ailleurs sur ma chaîne avec Macavillain, euh, je vous mettrai le lien quelque part en haut à droite là, pour que vous voyez ce que ça peut, que ça peut donner. Et du coup, un projet qui tient forcément la route, bah, si vous remontez avant Shovel Knight, il n'y en a pas beaucoup, même après. Alors je ne les connais pas tous évidemment, il euh, y a eu euh, Lust, euh, machin, là. le jeu un peu euh, porno-horreur, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la plupart tiennent pas la route si vous voulez, c'est euh, l'arnaque facile c'est de dire, allez je mets un projet, donc Kickstarter en fait, le créateur propose un projet qui est pas forcément terminé et vous donnez des fonds. Et si le, euh, le minimum de fonds qu'il demande est, est réuni, il va toucher l'argent. Par contre s'il n'y a pas assez, s'il demande 8000 et qu'il touche 4000, il ne touchera rien du tout. Donc souvent il y a des gens qui vont vous faire 3 assets sur Unity avec 2 belles images de nanas en, en décolleté, ils demandent une petite somme pour être sûr de la réunir avec assez de gens naïfs malheureusement qui connaissent pas bien, donc ils quatre les 4 000 euros pour un jeu c'est négligeable. Seulement bah les 8000 il est tous parce que le, le projet est, est financé il a atteint son objectif. Derrière qui donne le jeu ou pas finalement Kickstarter lui il se retire la responsabilité en disant euh, nous on n'est pas un magasin on permet aux créateurs de vendre leur projet mais on assure pas la livraison donc derrière rien n'est livré le mec s'est fait une boule et puis voilà ce jeu là il est déjà financé et de très très loin euh, là où je vous parle, le lien bien sûr Kickstarter sera dans la description pour aller euh, avoir le jeu en exclu avec, euh, avec des bonus si vous le souhaitez. Et voilà et celui là voilà, il tient la route, euh, c'est un éditeur que je connais et que j'aime beaucoup donc je vous le montre même si je n'ai aucune idée de où je vais de ce que je dois faire. C'est peut-être le seul inconvénient de cette démo qui est réservée aux youtubeurs et aux streamers c'est que finalement on est assez peu guidé. Et depuis que l'oiseau m'a dit, va voir dans le coin, où est-ce Ah bah, voilà, l'oiseau est là. Il m'avait dit, suivez-moi. Puis enfin réussi. Bon, il a, la démo est en anglais, bien sûr, mais de toute façon, vous n'y aurez pas accès, en théorie, à moins que vous soyez vous-même euh, youtubeur ou streamer. C'est ce que je voulais te montrer. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Mais si Shikori pense que tu, tu mérites le pinceau, c'est à toi d'y faire face. Que se passe-t-il exactement Qu'est-ce qui s'est passé aux couleurs de mon apprenti Ah d'accord. C'était le maître de Shikori. Et là, on se fait manger par le noir, par contre. Ah bah ben voilà. Oh, oh non. Il y a beaucoup les expressions du visage, on va pas la tenter. Ou oh alors on doit y aller. On y va. Ah, j'ai augmenté mon ben, lien avec le pinceau. Votre peinture va maintenant briller dans le noir. Ah d'accord, oui, dans les endroits sombres. Parce qu'il y avait une grotte que je ne pouvais pas explorer avant. Celle devant laquelle on a commencé. Ah, où elle brillerait, mais c'est la fin de la démo. Elle est très courte cette démo en fait. J'aurais peut-être dû attaquer plus tôt. Merci d'avoir joué. Et les aider sur Kickstarter. Je vous dis, le lien sera dans la description. Je vais faire un petit cut à mon avis et je vais relancer... Euh je vais relancer le début du jeu, du coup, ça va être à l'envers, mais, euh... mais on va la faire comme ça, pour vous voir un petit peu l'environnement. A tout de suite. De retour au menu, alors, je voulais, moi, vous montrer un petit peu d'action, et je pensais pas que la démo se finissait si vite, donc c'est pour ça que j'avais coupé toute la première partie de l'histoire, mais là, maintenant, pour ceux qui sont restés, donc, à mi-vidéo, on va dire, euh... bah, je pense que c'est des gens qui veulent voir un petit peu de quoi il retourne et du coup, on va aller au village, sachant que je... On peut pas se téléporter ou quelque chose? J'aurais aimé. Sinon, j'y retourne en speed, mais. Je euh... pas comme ça. J'essaie un peu tous les boutons. Je suis pas bien loin du village à la limite. Mais bon, voilà, j'aurais dû garder mon radotage de Kickstarter pour, euh, pour cette partie-là. Plutôt que de vous agacer tout à l'heure. voilà le genre de petit euh, gimmick qu'on peut avoir, évidemment, avec les champignons auteurs c'est assez simpliste au départ évidemment, en plus on n'avait pas besoin là, mais euh... mais c'est prometteur, ça, ça, ça peut permettre plein de choses par la suite, j'ai pas l'impression que je puisse faire demi-tour ici, par ici. Voilà on est de retour au village, alors le, le, le seul réserve que je pourrais mettre sur ce jeu, j'aime beaucoup les interactions, j'aime beaucoup le décor, je vais vous montrer quelques personnages amusants, la seule réserve que je pourrais avoir c'est que finalement ben, tout est blanc quoi. Et, et autant dans Undertale ça peut avoir son charme, autant ici bah, c'est presque dommage Et vous voyez je peux faire des traits de peinture machin euh, euh, De différentes tailles et tout Mais ça rendra pas la vie Vous voyez si vous voulez ça, ça, ça repeint pas le décor de la couleur Où, où il était Ça part d'une couleur unique quoi Et du coup bah j'ai peur que ce soit Le terne à la longue Alors il y a peut-être, tiens il a là son Il cherche ses enfants lui Je crois que je vais bouger non Ah voilà voilà, donc ma réserve c'est ça. C'est est-ce qu'à un moment t'en auras pas marre au bout de je sais pas 5, 10, 15 heures, je sais pas combien, euh, quelle est la durée de vie annoncée pour ce jeu, elle est pas annoncée encore. Est-ce que t'en auras pas marre de voir du blanc et noir, puisque du noir et blanc, tout le temps, et de juste peindre des couleurs. Euh... Voilà, bon, est-ce qu'il va sûrement me donner un cadeau, tout coup pour me remercier d'avoir trouvé ses enfants Ils sont mignons, hein. S'il me donnait pas. Alors, Coniption, je sais même pas ce que c'est. J'ai l'impression que je t'en dois une. Et il me donne un bandana que je vais porter tout de suite fièrement bien sûr. Pas beaucoup, mais j'espère que ça te servira. Salut Beans Qu'est-ce qu'on peut voir encore là-haut J'avais fait un petit peu le tour. Oh, J'avais fait un petit peu le tour, ici je suis bloqué aussi. Et pour l'instant j'ai pas besoin de couper les arbres. Parce que comme dans Pokémon, il me faudra le compétence coupe. Euh, ouais, c'est ici que je pouvais passer. C'est qu'on vous explique même pas en fait que la peinture va abaisser les arbres, donc euh, c'est complètement par hasard que j'ai trouvé. Sinon, je tournais en rond dans ce village. Voilà, elle qui m'a demandé de peindre sa maison de plusieurs couleurs, finalement, elle est toujours déprimée. Ou il d'ailleurs, je sais pas, je vais essayer que c'est une femme. Euh, voilà, et ça, ça lui ça, ça, le satisfaisait à peu près. Mais donc, vous voyez, il ya quand même euh, tout un tas de, de maisons de paysages à explorer, des petits, des, enfin, des petits. Des animaux en tout cas qui sont tous plutôt mignons. C'est assez réussi. Il y a des petites interactions. Je sais que là on peut faire pousser. Je crois que c'est les fleurs avec la couleur ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ça poussait les fleurs. Et en fait, ouais, plein de choses sont possibles qu'on qu verra jamais dans la démo qui montre finalement très très peu de choses. Ah, j'ai ramassé des déchets. Mais j'ai hâte de voir ce que je peux donner en espérant qu'il soit pas trop long à être développé. Et, euh, et voilà. Mon, mon vrai regret c'est. Pourquoi pas montrer un petit peu plus d'interaction que juste abaisser des arbres et à remonter des champignons Et au final, est-ce que ouais, le noir et blanc va pas être pénible Voilà, c'était un petit aperçu de Shikori. Je vous encourage à aller visiter la page Kickstarter qui est juste en dessous. C'est pas euh, une vidéo sponsorisée du tout, mais c'est un petit coup de cœur. Voilà, Sachant que c'est un jeu qui n'est pas encore fait, donc qu'il faut encore rester prudent et avoir du recul. Et attendre de voir ce que ça peut donner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de vacances. A très bientôt, amusez-vous bien, ciao